Dernière présentation, c'est donc le temps de déclaration de députés. député de Wellington-Hilton Hills. Monsieur le Président, c'est un privilège aujourd'hui de prendre la parole au cours de cette première journée de session d'automne, après une séance d'été très occupée pour moi. Comme plusieurs députés de cette Chambre, j'ai eu beaucoup de rencontres et j'ai aussi été à différents événements dans ma circonscription. L'un de ces événements a été préparé pendant près de 15 ans. Nous nous sommes rencontrés afin d'avoir un nouvel hôpital à, centre, à Wellington Centre. Le début de cette construction est vraiment un effort de la collectivité, nous construisons l'avenir des soins primaires pour nos résidents et je crois que c'est un exemple d'innovation, de collaboration et de partenariat. Encore une fois, j'aimerais exprimer ma, ma reconnaissance envers le gouvernement local, les conseillers, le canton de Centre Wellington, ainsi que leur pers le personnel de ce canton pour leur détermination. Nous remercions le personnel du ministère de la Santé, des Soins de longue durée, d'Infrastructure Ontario et de, du Airless de, de Waterloo. Le, nous aimerions reconnaître re remercier tous ceux qui ont travaillé sur la construction de cet hôpital pour leur patience et générosité. J'ai été heureux de travailler avec eux au cours des, de des années et de travailler sur chaque étape de ce cet hôpital. Dans deux ans, nous verrons une nouvelle complétion de cet hôpital et nous aurons un nouvel, un nouvel un hôpital qui est à la fine pointe de la technologie. Député de London West. J'ai rencontré les présidents de sept organismes de London qui donnent, offrent des services essentiels dans la santé mentale chez les jeunes et qui s'inquiètent de la crise dans la santé mentale chez les jeunes, qui a été créée par un manque de ressources depuis plusieurs années. À Vanier, Vanier Ways, Craigwood, les tribunaux de la clinique, il y a plus il y a plusieurs inquiétudes sur le fait qu'ils seront en mesure de garder leurs portes ouvertes ou non. Ces organismes ont reçu une augmentation. Aucune augmentation sous les libéraux depuis 2016, 2006. Face à l'augmentation... De façon très rapide, au cours des deux dernières années, London a vu une augmentation de 23 dans la crise de la santé mentale chez les jeunes, qui représente un quart des jeunes qui font des tentatives de suicide. Nous avons vu des longues listes d'attente pour les traitements, et en 2016, la police de London a fait face à près de 500 situations ayant trait à, situ à la santé mentale chez les jeunes. C'est près de deux fois le taux de 2016. Et nous avons été, il y a aussi plusieurs enfants qui, plusieurs jeunes qui ont déjà été reçus à l'hôpital pour ce genre de crise. Les gens de London méritent un gouvernement qui met à l'avant-plan la santé mentale chez les jeunes. Député d'Ottawa Sud, merci Monsieur le Président. J'aimerais dire quelques mots ici à la mémoire de Rick Sovieta, un de mes cométans. Il est décédé en, le 26 août après une bataille avec le cancer du pancréas. Il est venu au Canada, il était très jeune, il s'est établi au cœur d'Ottawa. Le football est devenu sa passion. Il a joué au niveau local, au niveau à l universitaire, et a commencé sa carrière professionnelle avec les Argonauts de Toronto. Il portait le numéro 75. C'était quelqu'un qui était très dur sur le, sur le terrain. Il avait une passion aussi pour la nourriture. Il a ouvert la cantine de Rick, Rick's Cantina, et c'était vraiment quelque chose... Euh, c'était un restaurant qui a été prisé par ma famille pendant des années. Rick a été entraîneur de plusieurs équipes de sport et il a aidé les jeunes à développer leur caractère. C'était un vrai combattant et était impliqué dans la sensibilisation au cancer du pancréas. Du C'était pancréas. un mari, un père et un vrai ami. Quelqu'un de gentil qui écoutait, qui montrait toujours un intérêt un, un, un intérêt réel dans la vie des gens. Les mots de Rick étaient toujours bien choisis, réfléchis. À Jenny et sa famille et à tous ses amis, j'espère que vous serez réconfortés par le fait que le monde est un meilleur euh, un environnement puisque Rick Sovieta y était, en y a, a fait partie. D'autres déclarations de députés, député de Bruce Grey-Owen-Sound. Merci, Monsieur le Président. Le septembre est le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant. Je porte, ainsi que tous mes collègues qui portent le ruban or, pour appuyer les familles qui ont fait face à ces maladies très importantes. Ça a un impact sur la vie des enfants, de leurs familles, et nous voulons continuer à euh, nous battre pour éliminer les causes de ces cancers. Le cancer est la, euh, le, la deuxième raison la plus importante pour la mort infantile. Il y a des traitements et... Les, euh, et la réunition qui peut durer pendant toute la vie de ces enfants. Nous portons aujourd'hui ces rubans pour reconnaître la vie des parents et des enfants qui ont fait face à cette grande maladie. Un enfant sur 330 recevra un diagnostic de cancer avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Kren Greenberg qui a fondé un organisme très important pour le cancer chez l'enfant. Il fait de la recherche et a augmenté le registre des cancers chez l'enfant qui ajoute beaucoup de renseignements sur les traitements nécessaires pour les enfants selon leur tranche d'âge. Cette ressource produit donc maintenant beaucoup de renseignements pour la planification des soins en pédiatrie. Rappelons-nous qu'alors qu'il y a des professionnels tels que le médecin Greenberg, qui est ici, oh, beaucoup d'enfants font encore face à un, au cancer et il faut les aider. Cette bataille ne doit jamais être battue seule et nous voulons, et je vous demande à tous, de continuer de vous battre afin que nous nous débarrassions de cette maladie. J'espère que très bientôt, nous trouverons un traitement à tous les cancers. Merci. d'autres déclarations de députés, député de London Fenchurch. En tant que député de London Fenchurch, je suis heureuse de parler du des, des situations racistes qui se sont produites à Charlottetown et dans la, la, la fusillade de la mosquée du Québec. Le racisme est encore un grand problème en Ontario et c'est pourquoi il est essentiel de continuer à bâtir sur notre réussite. Notre travail n'est pas terminé et les démocrates ont poussé le gouvernement de remettre en place la direction anti antiracisme de l'Ontario et j'ai aussi fait partie de... de j'ai coparrainé un projet de loi qui établissait le mois d'octobre de comme le mois de reconnaissance du patrimoine islamique. Nous avons aussi organisé plusieurs rallyes à, à London afin de montrer qu'il n'y avait aucune place pour le racisme dans ma circonscription. Nous avons lancé un, un groupe de travail aussi dans ma circonscription pour s'attaquer au racisme. Nous avons décidé de, de faire une promesse de fin au racisme et de qualifier les propos racistes que nous entendons comme étant racistes. C'est du travail très important qui est fait à London, mais il faut continuer de se battre contre le racisme afin de comprendre ce à quoi font face les gens qui font face au racisme et d'avoir un cadre qui est établi par la loi. Nous tous devons continuer à travailler ensemble pour mettre fin au racisme. Merci. Député de Tobico Centre, merci. Le premier, le premier immigrant ukrainien est arrivé au Canada il y a 126 ans, le 7 septembre 1981. Depuis lors, plusieurs Ukrainiens sont venus au Canada pour s'établir et trouver une meilleure vie, et plusieurs, personnes, plusieurs de ces Ukrainiens l'ont trouvé ici en Ontario. Ma grand-mère en faisait partie. Eux, comme beaucoup d'autres personnes, seront toujours reconnaissants en l'Ontario et au Canada. En fait, c'est la raison pour laquelle Bi aussi fiers qu'étaient mes grands-parents de leur patrimoine ukrainien, ils se qualifiaient de Canadiens et sont parmi les, plus, les Canadiens les plus fiers que je connaisse. En même temps, les Ukrainiens qui vivent ici en Ontario ont fait une grande contribution à notre province et à notre pays. Ils ont contribué à notre économie, notre culture, notre vie politique et ont aidé à faire du Canada l'excellent le, pays qu'il est aujourd'hui. Pour ces raisons, en 2011, cette Assemblée a adopté à l'unanimité le, a, a adopté un projet de loi à l'unanimité qui fait du 7 septembre la journée du patrimoine ukrainien. Je suis très fière de, du travail que nous faisons auprès de la communauté ukrainienne au Canada. Nous avons aussi ajouté euh, au programme scolaire de l'Ontario des mentions de l'Holomodor et le gouvernement a aussi appuyé la souveraineté ukrainienne et a condamné l'occupation russe de l'Ukraine. Monsieur le président, je suis fier. Je suis fier de mon patrimoine ukrainien, du travail que l'on fait auprès de la communauté ukrainienne et du travail et de la contribution qu'ont fait, qu fait les Ukrainiens qui vivent ici au Canada pour le Canada député de London, Kent, Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux aujourd'hui de féliciter un athlète de ma circonscription qui est vraiment un héros. Jeremy Fritz, qui est né à Florence, en Ontario, est un lutteur professionnel et a gagné le trophée. Il s'appelle Eric Young depuis des années. Il a commencé son, sa carrière à TNA. Il a gagné ce championnat, il est dans le championnat de la division X et il a aussi, emprunt, il a aussi remporté d'autres championnats très importants dans, le, dans ce sport. Il a signé un contrat avec la WWE en 2016, maintenant il est dans l'équipe NXT, il fait partie de l'équipe Sanité qui continue D'apporter beaucoup de fierté pour les partisans de la WWE à Lambton. NXT s'est attaqué à Brooklyn 3 et Alexander Wolfe a battu le, le, le, quelqu'un qui s'appelle Author of Pain pour remporter le championnat. Monsieur le Président, je félicite Jérémy pour sa victoire à Brooklyn et. J'ai bien hâte de voir ces prochains matchs et les matchs de NXT. Merci. Je vais résister de commenter. Merci. <rire> et Député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de tenir une réunion à Queen's Park pour l'Université Queen's. C'est une université qui fait partie de Kingston. Le campus est lié à la collectivité. 1,5 milliard de dollars en activités économiques créé par cette université, ainsi que plusieurs heures de services communautaires. Dans la quatrième année, 60 des élèves ont fait du bénévolat ou des activités communautaires, et près d'un tiers de ces projets sont fondés dans la collectivité. J'ai été à un gala pour l'association saint vincent -Paul, paul à Kingston et les îles et les élèves ont levé 20, millions, 20 000 en fonds. Voilà ce qu'on appelle la communauté. Nous sommes fiers de l'évolution de ce système. Et nous réalisons que Queens fait beaucoup d'investissements dans cette province. Le Centre d'innovation de Queens a mis en place plusieurs industries. Ils sont un grand contributeur, euh, grand, grand contributeur dans la de communauté. Ils font de grandes contributions à la société avec des, des projets tels que la dynamique des lasers. Euh, et, il y a plus, il, et il y en a bien d'autres. Queens est responsable de changer la façon dont nous regardons le monde par euh, les différentes particules qui nous entourent. Je suis heureuse de célébrer son impact sur la province et sur ma circonscription que je suis très heureuse de célébrer. Député d'Elgin, Middlesex-London, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner la journée de prévention du suicide. On la reconnaît depuis 14 ans. La première s'est produite en 2003 par l'Association internationale de la prévention du suicide. Monsieur le Président, nous nous concentrons aujourd'hui sur le thème de « On prend une minute, on change une vie ». Nous voulons que les, nos collectivités soient... Attentive à ce qui se passe autour d'elle, parfois de simplement encourager quelqu'un, de prendre le temps d'écouter, ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Ceux qui souffrent disent souvent qu'ils veulent que quelqu'un intervienne et leur demande s'ils vont bien. Trop souvent, les familles et les, nos êtres chers ne, ne veulent, sont mal à l'aise d'intervenir. Pourtant, ça pourrait sauver les vies. Souvent, on ne sait pas quoi dire ou comment s'attaquer à la situation. J'encourage tous ceux qui connaissent quelqu'un qui les inquiète à leur tendre la main et leur, laisser savoir, leur faire savoir qu'il y a quelqu'un qui peut les aider. Le suicide a, a, affecte tout le monde, peu importe leur niveau socio-économique, leur race, leur religion leur, ou leur âge. Nous, en tant que société, nous devons mettre fin à la stigmatisation du suicide et encourager les gens qui ont de la difficulté à, se, à chercher de l'aide. Et nous voulons prendre la, une minute pour offrir un soutien. Le gouvernement peut faire plus. Notre collectivité a perdu beaucoup trop de monde. Merci. Merci à tous les députés de leur déclaration aujourd'hui. Aujourd Il est temps de recevoir les, les rapports des comités pendant la pause. Les,